Bonjour, euh, aujourd'hui je vais vous présenter Georges D'Alex Gino qui fait partie de la sélection Roseau du prix Lire dans le 20ème. Euh, alors Georges c'est l'histoire de Mélissa qui est une petite fille qui euh, rêve de participer de jouer le rôle principal dans la pièce de son école la pièce de théâtre s'appelle le petit monde de Charlotte euh, mais en fait Mélissa elle veut pas jouer ce rôle là parce qu'elle rêve d'être une actrice ou parce que euh, le rôle de l'araignée Charlotte est, est, est adorable euh, c'est parce qu'en fait elle a un, un message à faire passer à sa famille et à ses amis en fait euh, Mélissa quand elle est née euh, elle, euh, elle avait le corps d'un petit garçon et donc, euh, et donc tout le monde euh, pense qu'elle est un garçon et l'appelle Georges euh, alors qu'en fait, euh, eh ben, dans, dans, dans sa tête, c'est une, une fille il n'y a aucune question euh, euh, à ce sujet-là dans sa tête euh, donc c'est une, une, une petite fille trans et donc elle voudrait euh, qu'enfin qu tout le monde le sache et euh, l'appelle par son vrai prénom donc c'est forcément une histoire euh, très émouvante, euh, avec, euh, avec une, une Mélissa qui est une vraie petite fille en fait, qui, qui a des, des moments où, euh, où elle est très forte et des moments où c'est plus difficile. Euh, euh, elle, elle a un sacré caractère et, euh, et elle est hyper courageuse. Euh, euh, donc voilà, moi j'ai adoré ce livre-là. Ça a été écrit par euh, donc Alex Gino qui est une personne euh, gender queer, euh, c'est-à-dire qu'Alex que, qu qu n'est ni un garçon ni une fille. Et en fait, elle a écrit ce livre-là parce qu'elle pense que sa vie aurait été très différente si, euh, si elle avait pu lire des livres avec des personnes trans. Euh, euh, C'est important pour euh, les, les personnes qui, comme Alex, euh, ne... Euh, ne se retrouvaient pas dans, dans, dans les livres qu'elle lisait, mais aussi pour les autres enfants qui ne questionnent pas leur, leur identité de genre euh, parce qu'ils euh, ils apprennent que ça existe et, euh, et qu'il y a des gens qui vivent ça. Et, et donc on peut leur rendre la vie plus facile en, en, en les acceptant comme ils sont. Euh, donc elle, elle précise bien que ce n'est pas un livre pour les personnes transgenres, euh, mais que c'est un livre avec un personnage principal qui est transgenre. Donc euh, c'est un livre très important, en plus d'être un livre absolument adorable. Donc, euh, donc voilà, euh, vous pouvez voter pour Georges euh, ou pour votre euh, livre préféré jusqu'à fin mars euh, dans les bibliothèques du 20e arrondissement. A bientôt